Et oui, je triche un peu parce que c'est vraiment très lourd. Je suis ravie, mais vraiment ravie, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait un petit peu de temps, mais j'étais sur un autre projet, on peut dire ça comme ça, dont je vous parlerai en temps et en heure. Bon, euh, c'est pas le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Ce bon plan, eh ben, il va concerner tout le monde parce que oui, euh, depuis euh, tout ce temps, vous êtes bien sûr... Tous mis au zéro déchet, au savon solide et qui dit savon solide dit qu'est-ce que je fais de mes tout petits bouts de savon qui ne lavent plus rien. Je vais vous montrer comment à partir de chutes de savon, on va pouvoir faire un gros et beau savon. On refait du neuf avec du vieux, c'est beau ça, c'est du recyclage, c'est la débrouille, c'est le zéro déchet. Pour ce bon plan, vous aurez besoin, je vous le donne en mille, de petites chutes de savon. Hum, mmh, ça sent bon Vous aurez besoin aussi d'un bol parce que nous allons faire du bain-marie et puis d'une casserole, voilà. Je vous montre ce qu'est une casserole dans le doute mais je pense que vous savez tous ce que c'est. En fait, l'idée, c'est de faire fondre les bouts de savon au bain-marie. Ensuite, on va... Euh... Ah bah non, je vais pas vous dire la suite parce que vous allez couper la vidéo tout de suite. On va attendre un peu, on garde le suspense pour la fin. Ah, et j'oubliais, il faut aussi un économe. L'idée, c'est de les râper pour qu'ils fondent plus facilement en fait. Donc là, vous avez peut-être l'impression de perdre du temps, mais ça sera pour en gagner. Et en plus, pour euh, faire en sorte que votre euh, savon soit plus homogène. Allez, c'est parti. On va faire le bain-marie. Et je mets un petit peu d'eau pour faire fondre mon savon. Et maintenant, j'attends. Et vous alors, est-ce que vous faites la recette en même temps que moi je vous vois, je vous vois, petits internautes débrouillards. J'espère que vous avez bien râpé votre savon pour passer moins de temps sur cette étape. Et c'est meilleur pour la consommation d'énergie. Il est temps à présent de baisser notre feu et de laisser refroidir un petit peu parce qu'évidemment... Vous n'allez pas prendre le savon et le mettre directement dans les moules. Vous risquez de vous brûler. Faites attention. On va entamer la phase délicate. Armez-vous Alors maintenant que nous avons tout ça, nous avons fait tout ça, nous allons entamer la partie la plus amusante, à savoir transférer cette petite mixture de savon dans nos moules. Alors j'ai oublié de le préciser pendant la recette mais évidemment vous pouvez ajouter une fois que vous avez sorti votre mélange du bain-marie, des huiles essentielles des fragrances, des colorants aussi mais bon c'est pas trop le délire de la chaîne ce que je n'ai pas fait aujourd'hui mais c'est assez sympa aussi j'avais déjà essayé avec la rose euh, et le bleuet, vous pouvez ajouter de l'hydrolat de rose à la place de mettre de l'eau du robinet dans votre savon au moment de le faire fondre. J'attire quand même votre attention sur les huiles essentielles si vous les utilisez seulement comme parfum c'est un petit peu dommage parce qu'il faut savoir qu'une huile essentielle, c'est très très très vorace en matière première. À titre d'exemple, pour produire un litre d'huile essentielle de rose, il va vous falloir une tonne de pétales de rose. Je sais, je vous l'ai déjà dit euh, au cours des dernières vidéos, mais j'insiste vraiment là-dessus. On peut penser que l'utilisation des huiles essentielles, c'est très écolo, mais ce n'est pas toujours le cas. Évidemment, vous pouvez utiliser les huiles essentielles pour leur bienfait, le bienfait des plantes. Pour le simple parfum, je vous recommande plutôt d'utiliser de la fragrance qui sera moins demandeur en matière première voilà voilà alors euh, mes petits débrouillards il va falloir attendre euh, 12 heures euh, pour que votre savon durcisse et pour pouvoir l'utiliser Ça ne se conserve pas non plus énormément, donc vous pouvez aussi ajouter euh, un conservateur. Euh, moi, je le fais pas parce que je vais les utiliser rapidement. Euh, vous, enfin, vous avez quelques mois hein, quand même, hein, euh, enfin, tout va bien, mais pas des années. En tout cas, si vous voulez rajouter des conservateurs, je vous euh, recommande de mettre 2-3 euh, gouttes de vitamine E dans chaque savon. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook avec euh, la page Les bons plans de Mathilde. Si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous, ça m'encourage pour savoir si, si je dois continuer ma chaîne, quels sont les formats aussi qui vous ont plu, est-ce que c'est plus un format vlog ou est-ce que c'est plus un format euh, caméra fixe, est-ce que vous aimeriez que je que je me promène avec vous, que je fasse des reportages, que je fasse plus d'interviews, que je fasse des portraits. Bref, dites-moi tout dans les commentaires, ça me ferait vraiment très plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vais aller préparer ma prochaine vidéo. J'ai déjà le sujet en tête, je pense qu'elle va vous plaire. Euh, surtout pour ceux qui ont un jardin, ou alors ceux qui ont prévu de se promener dans les bois dans pas longtemps. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. A très bientôt Bye bye